Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Cette semaine, le quatrième et le dernier tome des instruments de la reddition a été publié. Vous pourrez enfin savoir comment se termine cette aventure épique inspirée de faits réels. La conclusion de ce chapitre impliquant les Tevarines coïncide parfaitement avec l'arrivée du proleur dans notre réalité. Ou grâce à lui, vous pourrez vous aussi vous amuser à recréer la fin tragique de cette espèce. D'ailleurs, Esperia a fourni à tous les propriétaires du vaisseau un casque à veste rappelant le visage de notre ancien ennemi. Et si vous avez peur de ne pas être à la hauteur dans un tel conflit, sachez que le gouvernement va passer son simulateur de combat en phase de test très prochainement. Théâtre Foire vous permettra de vous immerger non seulement dans des combats au sol, mais aussi avec des combats aériens. Et avec un peu de chance, vous pourrez acquérir les capacités de vol nécessaires pour participer à la Fleet Week. Cet événement qui aura lieu dans le courant du mois se déroulera entre le jour de l'émancipation et le jour de l'armistice. Il y aura de nombreux concours, des promotions, des essais gratuits et bien plus encore. Et puisque nous parlons d'événements, je suis au regret de vous annoncer que la CitizenCon de 1950 n'aura pas lieu. Vous pouvez donc éventuellement utiliser l'argent que vous avez mis de côté pour acheter l'une des versions du Reliant qui sont actuellement remises en vente. Mais acquérir un vaisseau peut être parfois une tâche herculéenne, surtout quand nous n'avons jamais eu aucun aperçu de ce vaisseau. Et ça tombe bien, puisque des images du Hercule de chez Crusader Industries ont fuité. Il semble que son développement avance bien. Pour notre dernier sujet, ce n'est pas 12 travaux qui nous attendent, mais plutôt 42. Puisque C&G, une entreprise qui développe le jeu de reconstitution historique Squadron 42, doit faire face à de nombreux défis. Mais ils viennent d'annoncer qu'ils partageraient avec nous des informations sur l'avancée du jeu au fil des mois. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles